Bonjour, je suis JPPJ, et j'interprète le rôle de Jérémy dans Kolyoko Frontières Virtuelles. Alors, dans la saga sphère, j'ai commencé par une petite saga MP3, AEL, l'art de l'épée en ligne, qui est un peu en pause. J'ai participé une année à concours de la saga de l'été avec Opération Cookie. Et dernièrement, j'ai travaillé avec le, la communauté audio-didacte sur les digressions Tober. Alors, c'est un choix très difficile à faire car il y en a beaucoup de très très bonne qualité. Mais si on a une qui m'a vraiment scotché, c'est 5 de la Team Javras. Et pourquoi Déjà, le jeu de Destrocorn est magnifique. Et la musique de Niana Kill, je crois, est aussi très prenante. Et c'est vraiment, à la fin, j'étais content qu'il y ait une minute de blanc pour me remettre de mes émotions. Franchement, si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Alors, comme beaucoup de personnes, je suppose, quand j'étais gamin à la télé, alors je n'ai pas tout vu quand j'étais en gamin, mais il y a quelques années, il y a deux ans, avec ma copine, on a redécouvert que les épisodes étaient sur YouTube et on s'est tout refait en un été, et c'est toujours aussi bien. Alors mon perso préféré c'est Jim, parce que je trouve que ce perso sauve tout le monde tout le temps. Au final, euh, il a l'air très naïf et un peu ballot, mais il, il a vachement la classe. Et puis une autre raison, mais je préfère ne pas en parler. Alors, euh, avant d'avoir enregistré, je me suis réécouté un petit passage et j'essaye de me l'imaginer en train de me parer dans la tête avec sa voix, ses intonations, notamment ses, ses respirations dans les phrases. Et puis après, j'y vais. Un truc que j'aimerais beaucoup voir avec Col Yoko, c'est qu'à l'époque où c'était sorti, Internet, tout ça, l'informatique, c'était un peu les débuts. Et maintenant, de nos jours, j'aimerais bien voir comment ça pourrait s'allier avec tous les, les réseaux sociaux, la réalité virtuelle, la, la VR et tout ça. Et je me dis qu'il y aurait moyen de faire un truc incroyable. Et donc du coup, je m'attends de voir comment ce sera à l'intérieur. Alors du coup, mon gros projet AEL, l'art de l'épée en ligne, c'est une saga MP3 parodique de l'anime SAO, Sword Art Online, qui est un, un anime qui raconte l'histoire de Kirito qui se retrouve enfermé dans un jeu, un mémo euh, de, en réalité virtuelle, et qui donc du coup doit lutter pour survivre et en sortir. Thank